Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Alors on reste avec euh, toujours avec Cérès en fait. Bon Cérès a récupéré donc Proserpine, enfin elle a récupéré 6 mois sur, euh, sur, sur l'année en tout cas, et du coup maintenant elle peut aller voir Arétuse. Donc Arétuse c'était la nymphe qui avait aidé Cérès à retrouver Proserpine. C'est elle qui lui avait dit que Proserpine était en enfer. Donc Arétus voulait raconter son histoire à Cérès, mais Cérès lui a dit que d'abord elle devait trouver Proserpine et qu'après elle reviendrait. Et là Cérès va voir Arétus, qui est en Sicile, et Arétus lui raconte son histoire. Alors moi, à la base, j'étais pas du tout en Sicile, j'étais en, en Grèce. J'étais une nymphe des bois et je courais beaucoup dans, dans les bois et j'aimais beaucoup ça. Et puis... Un beau jour, en fait, euh, alors que j'avais beaucoup couru dans la forêt, j'étais très très très très fatigué et bon je voulais un petit peu me, me délasser. Et puis euh, je marche, je vais dans un.. J'arrive au bord d'un fleuve que je ne connaissais pas. Et ce fleuve est vraiment magnifique. C'est-à-dire que l'eau, on a l'impression que l'eau ne coule pas dedans. Elle coulait un petit peu, mais on avait l'impression que l'eau ne coulait pas. C'était très très très calme. L'eau était vraiment transparente, je pouvais voir les rochers à travers l'eau. C'était vraiment magnifique. Et moi j'étais très très très très fatigué donc je me suis dit que j'allais me reposer euh, là donc je commence à mettre le pied je mets un peu la plante des pieds bon je mets le pied et puis je me perçois que c'est vachement chouette et euh, bon euh, je me mets jusqu'à mi genou et puis je me sens tellement bien que je finis par me déshabiller et puis par aller dans, le, dans ce, ce fleuve donc je baigne un peu et puis à un moment donné j'entends une voix qui me dit oh Arétuse reste encore un peu s'il te plaît Arétuse je me dis oh là c'est quoi ce truc je mets un pied sur le rivage et la voix me redit « Arrêtuse, pourquoi tu t'en vas T'es pas bien là avec moi ?» Oh là là là, moi je le sens pas très bien. Je, je sors directement du fleuve et, et mes vêtements étaient de l'autre côté du fleuve. Donc je me mets à courir, tant pis, toute nue, c'est pas grave, je me mets à courir toute nue. Et là, je sens quelqu'un qui me poursuit. Je me retourne et c'était effectivement le fleuve, fait qui me poursuivait. Donc je cours, je cours, je cours, je cours. Bon, j'ai l'habitude de courir dans la forêt, mais je vous rappelle que j'étais très très fatigué. Et bon, je cours quand même longtemps, longtemps, longtemps, longtemps, plusieurs heures comme ça et... Bon, au bout d'un moment quand même, je finis par fatiguer et puis je sens que le soleil est en train de se coucher et que derrière il y a l'ombre qui se rapproche petit à petit. Je commence à sentir le souffle d'Alphée qui est dans mon, dans mon cou, donc moi j'ai très très très très peur. Et je finis par prier Diane, qui est ma protectrice, je finis par lui prier de me dire « Diane, s'il te plaît, viens-moi en aide !» Et là Diane, elle m'entend et ce qu'elle fait, c'est qu'elle me fait un énorme brouillard autour de moi. Ce qui fait que je peux m'arrêter, un peu me euh, souffler et Alphée ne me voit plus. Donc il tourne autour de moi, je sens qu'il tourne autour de moi mais moi je, je bouge pas, je fais pas de bruit, enfin je suis un peu essoufflé mais j'essaie de faire le moins de bruit possible et il me trouve pas mais il sent que je dois être dans le coin parce qu'il ne voit plus mes traces de pas quoi. Donc il me cherche, il me cherche et puis moi je commence à, à transpirer un peu, à transpirer, à transpirer, à transpirer, à transpirer, à transpirer et je finis par me transformer petit à petit en, en une, une espèce de, de fontaine. Il, fait, il finit par me voir, par voir euh, cette eau qui coule et il comprend que c'est moi qui suis en train de me transformer. Et il me dit « Ah, oh, arrête-tu, c'est pas grave, j'ai tout ce qu'il te faut ». Et il se retransforme en eau et il vient commencer à mélanger son eau avec la mienne. Oh là là là là. Alors là, je le prends pas très très bien, forcément. Hein. Mais heureusement, Diane me vient encore en aide et elle finit par creuser un trou dans lequel je m'enfonce et j'arrive jusque donc en, en enfer. Et puis finalement, elle finit par me faire ressortir ailleurs, au niveau de, bah, de la Sicile, de là où je suis. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ici en Sicile. Alors, Arétus a fini de raconter son histoire par la même occasion. Calliope, qui était en train de raconter une histoire, hein. je vous le rappelle, Calliope. En fait, les muses étaient en train de faire un concours avec d'autres filles. Et donc, Calliope a fini de euh, raconter son histoire de, de Cérès. Et là, les nymphes votent pour le concours, pour savoir qui va gagner ce concours. Et forcément, les nymphes euh, font gagner Calliope. Hein. C'est les muses qui gagnent, forcément, c'est les plus forts. Et du coup, euh, bah voilà, bah les, les filles qui étaient venues leur euh, faire un défi, faire un défi aux muses, euh, bah forcément, elles ont perdu. Mais elles ne prennent pas très bien les filles. Elles commencent à insulter les muses, elles disent qu'elles qu ont volé leur... Euh, leur victoire, que c'est du grand n'importe quoi. Et les muses disent, non mais arrêtez là, c'est bon, reconnaissez votre victoire, si vous ne voulez pas être puni, je vous conseille d'ailleurs, on vous conseille d'ailleurs de vous arrêter là, parce que sinon ça va mal finir, quoi. Mais elles ne veulent rien entendre, les filles là, elles continuent à jacasser, à jacasser, elles finissent même par insulter, voire carrément par menacer physiquement les muses. Et au bout d'un moment, les muses, elles n'en peuvent plus, elles finissent par les transformer. Et ces filles là, ces neuf filles là, se transforment petit à petit en pi. Donc dorénavant elles font des bruits de, de, de pi, vous savez, un bruit un peu, un peu bizarre, le chant des pis et, et voilà, elles continuent toujours à pas être très très contentes, mais en tout cas elles sont transformées en pi. Donc là les muses ont fini de raconter cette histoire à Athéna, Pallas, et Pallas a d'autres choses à faire puisqu'elle a, a aussi à punir quelqu'un d'autre. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que fait Ovid, mais c'est très intéressant. Là, euh, en fait, il fait parler les muses, donc c'est Ovid, le poète Ovid, qui écrit, mais qui écrit comme si c'était les muses qui racontaient leur histoire à Athéna. Donc les muses sont en train de raconter l'histoire à Athéna. Dans l'histoire que sont en train de raconter les muses, elles racontent ce que Calliope a raconté. Donc encore une fois, quelqu'un qui raconte à l'intérieur de l'histoire. Et à l'intérieur de cette histoire, Calliope raconte ce que dit Arétuse à Cérès. Donc vous voyez, on a un niveau assez intéressant de mise en abyme là-dedans, qui est assez fou, je trouve. On en a un point qu'on n'en sait plus très bien à quel niveau on est, on peut très bien se perdre. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo et puis que dans le jeu vidéo, il y avait un jeu vidéo et on rentrait dans le jeu vidéo et dans ce trop jeu vidéo, il y avait un autre jeu vidéo et on rentrait dans le jeu vidéo, etc. Enfin, bon, C'est un peu fou. Il y a un film qui a été fait là-dessus qui s'appelle Existence, hein, bon, euh, sur le, le jeu vidéo, hein, pas sur les histoires d'Ovid. C'est vachement intéressant, je trouve ça assez, euh, assez chouette comment hein, Ovid a fait. Voilà, bon, sur ce, moi, je vous dis, euh, bah, portez-vous bien et puis on se retrouve très vite pour la suite... Euh, des métamorphoses. Ciao